Est-ce que ça va L'autre jour, j'étais en train de regarder tous les commentaires de ma chaîne. Bon, pas tous, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Mais j'étais en train de checker un petit peu les commentaires de toutes mes autres vidéos. Et je remarquais en fait qu'il y avait des questions auxquelles je n'avais jamais répondu. Bah du coup, voilà. <rire> le concept de la vidéo, c'est « je réponds à vos vieilles questions ». Puis il y a certainement des questions auxquelles les réponses pourraient être intéressantes, même aujourd'hui du coup. Avant ça, j'aimerais vous parler d'un jeu. World Zero est un jeu de type MMORPG dans le genre fantaisiste. Bon, là comme ça on dirait que je fais un partenariat mais pas du tout Vous commencez votre partie sur le menu où vous allez pouvoir choisir votre classe de départ donc soit le maître de l'épée, mage arcanique ou le défenseur. Vous pouvez bien sûr personnaliser votre personnage que ce soit le visage, les cheveux, le corps et même rajouter des marques sur le visage. Le but du jeu étant de battre des sortes de monstres, des boss et de au fur et à mesure monter en niveau, de débloquer de nouvelles classes et découvrir de nouveaux mondes et leurs dojons à affronter seul ou en équipe. Et on peut même avoir des animaux de compagnie N'est-il pas mignon oh. Le seul bémol actuel, c'est qu'on arrive assez vite au niveau max, malgré qu'il y ait toujours de quoi faire après. Mais bonne nouvelle, le jeu est continuellement en développement, les mondes n'ont pas fini de se rajouter, et les niveaux non plus je pense. Début 2019, le niveau max était de 15, et aujourd'hui il est de 130, donc voilà. Et devinez quoi Le jeu est sur Roblox et oui, on n'y croirait pas, vu le style du jeu et sa qualité, mais il y est de plus, il y a un événement Halloween en ce moment, et de quoi se procurer des trucs sympas du coup. Le lien du jeu est en description si cela vous intéresse. Moi, en tout cas, je suis vraiment fan de ce jeu, et je vous le conseille vraiment, il y a vraiment de quoi de s'occuper. Voilà. Et on passe maintenant aux questions. Quel est ton logiciel de montage Est-il payant Sinon, je t'adore, continue comme ça. Alors déjà, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et euh, mon logiciel de montage, c'est euh, Vegas Pro. Et oui, il est payant. Il n'est pas tout à fait gratuit. C'est le logiciel que j'utilise depuis 2017, je pense. J'avais même fait des vidéos humoristiques dessus. Je crois que j'avais commencé avec Vegas Pro 13. Aujourd'hui, on est à 20, je crois. Parce que moi, j'ai la version 365, donc voilà. Tu joues à Roblox sur Xbox Sérieux Non, non, Martin, je joue à Roblox sur PC, en fait. J'ai jamais joué à Roblox sur Xbox, pour le coup. Tu connais SNK Bien évidemment. Ok, j'ai pas fini l'anime, <rire> je dois vous l'avouer. <rire> J'ai pas encore pris le temps de, de le finir mais j'ai quand même regardé déjà trois saisons je pense Et oui j'adore C'est vraiment un des meilleurs animés que j'ai regardé en vrai Je le conseille pour ceux qui n'ont pas beaucoup regardé d'animés ou pas du tout Il est pas très long et l'histoire est vraiment intéressante Enfin moi j'adore, perso j'adore C'est bon tu m'as fait rire, t'es contente Alors oui, <rire> je suis très satisfaite même Tu trouves où tous ces sons Et la musique de fond et tout Alors, avant, je prenais un peu des musiques au pif que j'aimais bien, simplement. Et du coup, bah, je me retrouvais avec beaucoup de problèmes de copyright. Bah Du coup, ces derniers temps, j'utilise bah, soit des musiques de la bibliothèque YouTube directement, soit je vais chercher les musiques sur la chaîne NCS. Et là aussi, il y a beaucoup de musique, beaucoup dans le genre électro du coup c'est ce que j'utilise principalement comment tu fais pour les bruits de roblox tout ça tout ça euh, alors si tu parles du ouf <rire> bah, je vais simplement euh, sur youtube je tape ouf sound effect et je, voilà <rire> on le trouve et pour tous les autres sons bah c'est pareil en fait si je veux incruster un bruit de canard bah je tape euh, duck sound effect si je veux incruster une musique dans le genre horreur je tape horror sound effect et voilà pourquoi ton groupe de youtubeurs est fermé Alors, bah à l'époque, je crois que je l'ai fermé en 2019 ou en 2020, je crois que c'est en 2020, euh, simplement je trouvais plus la motivation de gérer le groupe, bêtement, c'est tout, en fait, <rire> j'avais juste la flemme de gérer le groupe, j'avais pas la tête à ça. Ce même groupe est réouvert, mais a juste changé de nom. Vous pouvez revenir, il euh, n'y a pas grand-chose dessus, comme je l'ai dit dans ma vidéo de retour, mais c'est toujours sympa. Tu pourrais faire la map de Work8... The eight... <rire> Work8... Eight... Ah, j'arrive pas à le prononcer, Work8 s'appelle... <rire> Ou Pizza Place, s'il te plaît. Euh, bah si ça vous intéresse, oui, je peux refaire une vidéo dessus. Je sais pas si je pourrais faire grand chose. Bah j'ai déjà découvert tout le jeu en fait. Il euh, y a peut-être des nouveautés depuis, donc je sais pas. Si ça vous intéresse. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce jeu, bah dites-le moi. C'est toi qui as fait la voix en remixé en tout début. Sinon tu peux dire qu'il l'a fait. Tu parles de ça Mais où sont mes habits Je n'ai plus mes vêtements c'est moi, Lidou! Comment ça, ma voix remixée? Ça me vexe, j'ai toujours eu cette voix-là, vous savez, et on me prend jamais au sérieux à cause de, du coup. J'ai été virée du McDo parce que les clients se plaignaient se, se et que je me moquais d'eux, mais, mais mais, je n'aurais jamais fait une telle chose, enfin! Euh. Ça va aller, Lidou, ça va aller. C'est pas grave, n'écoute pas la méchante dame. Pourquoi tu n'as pas de bras? Parce que je n'ai pas de chocolat. Euh, tu peux refaire des compilations de fail et trolls sur Roblox euh, Bah oui. C'est vrai que j'ai dit dans la vidéo de retour du coup que j'allais plus innover et tout ça et du coup bah ça sous-entendait presque que, que je n'allais plus en faire. Moi je suis pas contre de continuer à en faire. C'est juste que je ne m'y forcerai plus parce qu'à un moment donné, comme je l'ai expliqué, je sortais vraiment euh, les vidéos compilations. Pour dire d'en sortir, et du coup, ben c'est un peu nul à force. J'avais plus d'idées, plus d'aspirations. Donc oui, je veux bien en faire, si ça vous intéresse toujours. Mais ce sera juste moins souvent qu'avant. Ce sera peut-être quoi, deux fois l'année <rire> Voilà, c'est mieux d'avoir moins de vidéos, mais de meilleure qualité, que d'avoir ouais, des vidéos tous les jours, mais d'une qualité médiocre. <rire> et même pas drôle. <rire> tu es suisse ou belge pour dire 70 Eh ben, je suis belge. Voilà. Moi, je ne dis pas 70, euh, 90. Moi, je dis 70, 90. Voilà. Ça n'a pas de sens de dire 90. <rire> je rigole bien évidemment. Je vous aime bien les français. Bon voilà, fut une vidéo assez courte. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Je voulais faire une annonce aussi. Je vais potentiellement bientôt ouvrir, euh, réouvrir un serveur Discord. Je suis en train de le développer actuellement. Et je ne sais pas quand euh, je l'ouvrirai, comme ça c'est dit. Et voilà, c'est tout. On se retrouve bientôt et je vous souhaite un, joyeux un peu en retard du coup. Ouais.